Bâtisseur de possibles, première, action. Je m'appelle Mehdi, et avec tous mes copains, on va combattre les injustices. Moi, je veux lutter contre la pollution. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les enfants handicapés puissent venir jouer avec nous. Mon objectif est de permettre aux enfants de concrétiser leurs idées. Pas besoin de super-héros pour changer le monde Together, we can be the change in the world. I can and you can. Together, we can be the change we want to see. Feel, imagine, do, do, do, do, do your part. Feel, imagine. Si vous aussi, vous pensez qu'il n'y a pas d'âge pour changer le monde, rejoignez-nous <musique>